Nos produits Fast Lifting est une réelle révolution en matière de rehaussement de cils. Ils vous permettent d'effectuer un bro lift ou un rehaussement et ceci en moins de 30 minutes seulement. Grâce à leurs ingrédients nouvelle génération et sans bromate de sodium, vous pourrez effectuer un rehaussement de cils tout en gardant la brillance et la souplesse de vos poils. Aussi, cette nouvelle technologie vous permettra de travailler chaque étape en 5 à 8 minutes seulement en fonction de l'épaisseur de vos poils. Nous apportons également une astuce supplémentaire pour toutes celles qui souhaitent toujours plus gagner du temps, c'est bien de pouvoir mélanger la teinture au moment du fixing. Afin d'en savoir plus, je vous invite à vous reporter tout simplement au document joint à cette fiche technique qui est tout simplement le protocole de notre pratique à rehaussement de cils. Aussi, en termes de rentabilité, vous pourrez toujours utiliser le même sachet pour travailler deux techniques. Vous pourrez le faire en combo, soit le rehaussement de cils, puis le brolift lift, ou bien tout simplement travailler deux techniques dans la même journée, puisque vos sachets peuvent se garder jusqu'à 24 heures. Vous l'avez bien compris, c'est le produit auquel vous ne pourrez plus vous en passer. Alors si vous souhaitez d'autres détails, n'hésitez pas à nous contacter.